Le préambule est maintenant terminé, je passe aux prévisions propres à chaque ciel. Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Lundi et mardi, la lune sera dans les poissons, votre onzième maison. Faire des nouveaux amis sous l'influence énergétique de cette période serait très facile. Vous exercerez une attirance, surtout sexuelle, plus que d'habitude et vos rapports sexuels seront injectés par beaucoup de tendresse et d'affection. Vous voudrez prendre soin des autres et aurez envie de cuisiner avec beaucoup d'amour et inviter les amis et les membres de famille à avoir du plaisir avec eux. Une très belle énergie règne durant cette période. La seule chose dont je dois vous avertir, serait d'être attentive aux dépenses impulsives. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le bélier, votre douzième maison euh, du changement à votre routine quotidienne et aux interactions peuvent provoquer des bouleversements et des tensions nerveuses. Vous pouvez recevoir des nouvelles qui ne sont pas plaisantes ou vivre quelque chose d'inattendu qui vous oblige à changer de plan. Le rythme de vie normale augmente et vous pouvez avoir un sentiment troublant de toujours devoir vous rattraper. C'est très recommandé durant cette période d'avoir recours à la méditation, à la relaxation et à votre spiritualité. Mais... Patienté, vous vous reprendrez durant la fin de la semaine. Samedi et dimanche, la lune sera dans votre signe, dans le taureau. Euh, un beau magnétisme personnel vous habite et votre vitalité sera en éveil, ainsi que votre créativité. Et si vous travaillez dans le domaine artistique, il faut absolument profiter de cette énergie, votre charme et votre charisme